tout le monde qui a regardé vidéo ça c'est qu'on s'est familialement qui a relaqué nous aujourd'hui on va l'expliquer nous qui j'ai a ça c'est une grosse opportunité qui offre à nous pour aider à nous vivre plus bien dans la famille nous nous sommes des gens qui ont dit parole ça tout ça qui arrive dans la vie les arrive soit pour nous bien soit normal alors nous sommes capables de dire que le coronavirus ça lié à la fois pour nous mal du fait qu'il a provoqué des effets négatifs sur la relation avec madame. Quand ça, nous sommes capables de nous bien parce que nous a fourni une grande opportunité pour aider nos jours et bien vivre bien dans la famille. Mais la question que nous a poser, c'est la question de comment nous pouvons profiter depuis le coronavirus de la pour nous amener une meilleure vie dans la famille, dans le foyer. C'est ça que nous parlons ensemble, à travers bien-fait, ça, que nous parlons. Nous sommes capables de tirer période de de des périodes de crise Covid-19 pour consolider nos familles. Mais il y a quelques que nous sommes capables de tirer des périodes de COVID-19 pour nos familles. Pour les fait que nous sommes capables de tirer pour nos familles, dans la crise sanitaire mondiale, c'est rapprocher davantage de la famille de Dieu. À cause de la COVID-19, les familles sont obligées de confiner à la caille. Cela permet de passer le plus de temps possible. Et dans le Bible, nous capables protéger contre la pandémie. Par conséquent, le confinement nous permet de plus de temps pour nous rapprocher de bon Dieu, dans le sens que nous donne plus de temps pour nous bien lire et méditer la Bible pour nous capable de parler à bon Dieu au moyen de la prière. Dans la période de crise difficile, c'est seulement le bon Dieu qui est capable d'aider nous à stress, souffrance, inquiétude que qu'on a vu sans n'importe Et pour ça, il est important qu'on nous rapprochions de mon Dieu dans la période de crise, hein? Somme 73 verset 28, ben nous, il pense que d'appeler « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes les leurs Dans le texte public, le -sa, Psalmiste Azaf dit-nous « Rapprocher de mon Dieu, c'est notre bien parce que c'est bon Dieu qui est l'auteur du mariage et de la famille. Donc, rapprochons-nous de bon Dieu dans le moment difficile, ça, la permettons de recevoir une bénédiction dans le monde. Dieu. deuxième mieux faire c'est passer plus de temps ensemble. Confinement par famille, on une rare opportunité pour passer plus de temps ensemble en famille et qui profite de l'opportunité qui offre dans le en cette famille, ça là, permet de plus de temps pour nous dialoguer, pour nous faire des activités ensemble, pour nous jouer ensemble. Nous avons même une belle phrase qui dit, une famille qui joue ensemble reste ensemble. Alors, chers famille, profitez des périodes de confinement pour nous jouer ensemble, pour nous rigoler ensemble ça nous pas senti nous ennuyer pendant le confinement troisième bienfait c'est consolider l'amitié entre les membres de la famille puisque communication c'est base toute relation alors le fait que le confinement permet que nous plus de temps pour nous dialoguer pour nous jouer ensemble pour nous rigoler ensemble ça allait pour s'en nous rapprocher davantage et bien il y a un de l'autre, et comme ça, consolider les liens familiaux. De ce fait, l'amitié entre membres de la famille renforcée et consolidée. Nous sommes capables de gagner une famille solide entre les membres de la famille si n'y a pas une amitié sincère et solide. Une amitié qui est franche, qui est sincère et qui solide. C'est un secret qui a permis de marier avec madame pour mener une vie de couple heureuse et puis a une famille qui durable côté que la joie de vivre, le bonheur, l'harmonie, la paix, a toujours présent Nous avons une qui remplit moralité, toutes sortes de mauvaises choses. Réussir à venir du et préserver le monde immoral, les villes libérales qui sont difficiles le bon bon amitié mon noyon ça la de nous en permanence comme ça n'a plus chaud et n'a plus en mesure pour nous orienter pour nous guider une yo. amitié sincère franche et durable entre membres de famille ça va permettre que nous gagnions une vie de famille épanouie quatrième bienfait, c'est mieux connaître l'un l'autre. Mieux connaître. Épouse-nous. Et pour nous, Timonio, c'est un apprentissage qui a duré toute la vie. non Parce que nous ne jamais arriver à connaître à 100% vraiment. Donc, le cela au moyen de confinement, nous offre nous une grande opportunité pour nous capables mieux connaître. Et pour nous, épouse-nous, et tout le monde Connaître une famille, la permettre-nous, entend-nous, puis bien à ça qui pourra assurément favoriser plus harmonie, bonne vie, bonheur, joie dans la famille. Comme ça, ça pourra aider nous pour aide, nous, nous éviter un nous bon problème avec... Conjoint, actimonio parce que, en quelque sorte, n'a e pas connaissance, mais ça n'a pas pas fort, et faible. Et, nous, ne connaissons comment, pour nous, plus bien communiquer entre nous. Par conséquent, ça va éviter, non, pour nous, que, communication entre les membres de la famille détériorée, ça va diminuer les violences conjugales et les conflits matrimoniaux. Cinquième bienfait, booster votre amour l'un pour l'autre, votre amour pour vos enfants et vice versa. Lorsque nous apprenons à passer plus de temps ensemble pour nous dialoguer, pour nous jouer ensemble, ça pour nous renforcer l'amitié nou pendant que nous yon plus bien qu'on l'autre et bien ça sans aucun doute libre booster l'amour nous yon pour l'autre c'est pour ça il est indispensable pour nous communiquer bien pour nous créer conditions qui nécessaires pour renforcer l'amitié nous et pour nous yon qu'on est bien ça l'oblige nous tous pour nous pas mettre accent sur des faux que nous chaque gagnons, mais de préférence pour nous valoriser davantage la qualité, et pour nous y en remettre tout bon vrai, pendant que nous exalté nous pour nous capables changer autant que ça l'est possible mauvais de caractère. Prends le aussi pour nous témoigner l'autre l'amour, non seulement, dans pas rôle, mais surtout, par action et geste d'amour, nous. Ah, nous prenons temps, nous prenons pour nous faire preuve d'amour, preuve d'attachement, nous vivons la Parce que l'amour n'est pas venu pour compter mais l'amour, faut que prendre soin tant qu'on le jardin. Les textes bibliques du jour, nous venons d'un proverbe 17 verset 22, qui dit non, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Texte tu en que non, est un cœur joyeux, c'est un bon remède, parce que la peau de la joie, le bonheur, la tranquillité, la paix et la quiétude d'esprit. Bon remède, ça, qui c'est un cœur joyeux, La évitez-nous pour ne vivre dans la tristesse, dans la peur, dans le chagrin, dans inquiétude, et comme ça, l'a évité nous pour nous gagner un esprit abattu, qui a desséché les autres, ça le dit, qui a pris nos malades, qui a mis une santé et qui a même conduit nous à la mort si nous ne pas rien pour nous changer ça. Alors, profitez de périodes de confinement pour consolider les relations avec les partenaires, pour consolider les familles. La vie à l'écoute, chers amis. En nous, Profiter pour nous jouer la vie à pleinement. À nous profiter pour nous jouer pleinement bien fait de la vie de famille. Pas pour tant pour nous pour nous disputer sans raison, pour nous faire une autre la peine, tort, mal. Pendant la période sanitaire mondiale, ça, à nous, nous rigoler nous ensemble. En nous jouons ensemble, en nous réjouissant ensemble, comme ça, nous avons une vie de famille épanouie. Nous avons l'autre bien fait encore que nous sommes capables de tirer de la crise du coronavirus pour bonheur famille. C'est ça nous allons expliquer dans la prochaine vidéo.